On va résoudre l'équation suivante. 13x carré moins 15x égale 0. C'est une équation de second degré. ax carré plus bx plus c égale 0. C est nul. Du coup, on n'a pas besoin de calculer le discriminant. On peut simplement factoriser. x facteur de 13x moins 15 égale 0. Équation produit nul. Un des facteurs est nul. x égale 0 ou 13x moins 15 égale 0. Donc x1 égale 0, première solution, ou x2 égale 15 sur 13. Disons qu'on veut résoudre l'équation 2x plus 1 au carré moins 7x carré égale moins 9x plus 5. On va la mettre sur la forme développée. C'est pour ça qu'on va développer ce binôme au carré. a au carré 2x au carré plus 2 fois a fois B, plus B au carré. A au carré, plus 2 fois A fois B, plus B au carré. Je copie le reste, moins 7x carré. J'additionne 9x dans les deux membres, et moins 5 dans les deux membres. Autrement dit, moins 9x est passé dans le premier membre, plus 9x, et le plus 5 est passé le premier membre, moins 5, égale 0. Je développe 4x carré. Une faute très récurrente, c'est de dire que 2 x carré ça fait 2x carré. Ben non, c'est 2x fois 2x, autrement dit 4x carré. Plus 2 fois 2x fois 1, 4x. Plus 1 carré 1 moins 7x carré plus 9x moins 5 égale 0. Je réduis les termes. 4 moins 7 moins 3 moins 3x carré. 4x plus 9x plus 13x, 1 moins 5, moins 4, égale 0. Petite astuce, pour qu'il y ait moins de signes moins, si je multiplie les deux membres par moins 1, on obtient 3x carré, moins 13x, plus 4, égale 0. 0 fois moins 1, égale 0. Et comme ça, on risque moins de faire des fautes quand on va calculer discriminant et x1 et x2, le discriminant est égal à b au carré moins 13 au carré moins 4 fois a fois c, qui est égal à 169 moins 4 fois 4 16, 16 fois 3 48, qui est égal à 121. Delta est strictement positif. On aura deux racines. Racine delta qui est égale donc à 11. On obtient que x1 égale moins b, c'est-à-dire 13, plus racine delta, 11, sur 2a, 2 fois 3, 6. Et bien sûr, x2, la même chose avec moins. x1, 13 plus 11, 24, divisé par 6. 4, 13 moins 11, 2 sur 6, 1 tiers. Les racines de cette équation, ou les solutions de cette équation, sont les nombres 4 et 1 tiers.